Oh, bonjour les gens, ah, un petit instant. Voilà. Bonjour à chacun et chacune. Cela fait un n'est-ce pas Eh oui, j'ai commencé une nouvelle vie. Je suis papa. Papa. C'est dingue quand même. Quand on ne l'est pas, on ne se rend pas compte comme ça peut changer une vie. Pardon, comment j'entends le bébé euh, la nuit quand elle pleure Bah, je dors, elle fait ses nuits. J'ai de la chance. Nous, nous avons de la chance. Et puis sinon, euh, j'ai un babyphone tout fait. Ma femme. C'est tu sais ce qu'il te dit le babyphone Voilà. C'est vrai qu'il faudrait quand même que je me procure un babyphone. Pas un babyphone classique. Ce qu'il me faudrait comme type de babyphone, serait un babyphone vibrant. Ou sinon un babyphone visuel. Euh, ça c'est pratique. En journée, euh, la nuit ça sert à rien. Tu vois rien, tu dors. Donc il faudrait que c'est quelque chose qui vibre. Puis je sais qu'il existe euh, plusieurs marques, hein, donc euh, y a, on peut trouver ce qu'on veut. Moi je vous conseille vraiment de consulter euh, les sites internet qui font des comparaisons, euh, qui en parlent, comme euh, Maman n'entend pas, ou bien euh, pbzecolo.fr aussi. Ou sinon vous avez des sites professionnels, vous pouvez aller voir les prix, et puis vous avez des magasins spécialisés, Moi, voilà, je connais les deux bouches à oreille qu'il y a à Paris, ou bien euh, Deaco, et puis il y a plein d'autres sites que je vous invite à voir, euh, la description quand tu communiques avec ta fille normalement sérieusement elle a quatre mois pour l'instant mais j'ai bien l'intention de passer par la langue des signes quand elle commencera à parler ou même juste un peu avant pour qu'on puisse se comprendre pour qu'elle puisse se faire comprendre et surtout que moi je puisse la comprendre surtout que quand elle commencera à parler c'est sûr que j'aurai du mal à la comprendre alors déjà, pour les entendants, c'est difficile, moi, ça risque d'être encore plus compliqué. Je pense qu'à travers la langue des signes, on peut améliorer la communication. Bon, de toute façon, en même temps, maintenant, là, à l'instant T, alors là, la surdité ne me pose aucun problème. Parce que avec, euh, dans, dans l'ensemble de la communication avec ma fille, parce que tout se passe par le regard, les gestes, le sourire, on toujours jour au jour, au quotidien. Voilà, je pense que c'est bon pour la vidéo aujourd'hui. Alors sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.